Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera, dans les Gémeaux, votre douzième maison, une journée délicate. Les énergies de cette journée ne sont pas vraiment convenables pour prendre des décisions ni entreprendre des négociations ou des discussions cruciales. Évitez les confrontations car vous n'en sortirez pas gagnant et patientez les prochaines journées, seront beaucoup plus plaisante. Les plus chanceux seront les gémeaux verso-balance et les moins chanceux seront les cancers. Mardi et mercredi, la lune sera dans votre signe. Évidemment, les plus chanceux seront vous, chers cancers, poissons et scorpions, les moins chanceux les lions. Donc, la lune est dans votre signe. Une période qui porte des énergies vous, rend, euh, vous rendant super charismatique et charmant. Vous aurez un beau magnétisme personnel qui vous rendra dangereusement convaincant et votre enthousiasme et optimisme seront contagieux. Votre créativité durant même toute cette semaine sera en éveil. Alors si vous travaillez dans le domaine artistique, allez-y, amorcez quelque chose créatif durant cette semaine. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les lions, et sagittaires. Les moins chanceux seront verso, scorpion, taureau, vierge. Et vous, vous êtes ici, cher cancer. Vos instincts et vos réflexes seront forts et rapides, mais pas si précis. Ce n'est pas le bon moment pour effectuer des changements soudains, en particulier dans les relations, car vous pourriez avoir besoin accru de sensations dans votre vie, ce qui pourrait se répercuter sur la manière dont vous comportez avec vos relations proches vous pourriez faire face à des explosions émotionnelles de la part de vos amis et de votre famille qui nécessiteraient une patience et une sensibilité additionnelles. Votre instinct naturel sera de fuir toutes les situations émotionnellement exigeantes, mais ça ne sera pas une bonne idée car cela pourrait aggraver les situations.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 Surtout si vous travaillez dans le domaine de vente ou d'échange commercial. Des, des dépenses seraient aussi de mise durant cette fin de semaine. Juste soyez attentif à une certaine impulsivité à ce niveau. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers vieux, chers, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes Et surtout partagez, s'il vous plaît.